il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo pour un nouveau départ sur Planet Coaster, je suis très heureux de vous retrouver et vous présenter Taki Park, voilà mon second parc que je viens de commencer de construire avec euh, cet accéléré pour euh, commencer la vidéo, je suis parti totalement de zéro et je vous montrerai juste après où on en est dans le parc, mais d'abord déjà un grand merci pour vos retours euh, bah, sur mes dernières vidéos euh, Planet Coaster, voilà les vidéos qui ont bouclé euh, la série entre guillemets sur Mco Park, mon tout premier parc Planet coaster. Alors voilà, ce qui euh, demandait une saison 2, évidemment, c'était prévu. En réalité, euh, bah, j'ai beaucoup aimé faire euh, Mco Park. Ça m'a permis de, de vraiment prendre la main avec le jeu, tout bien comprendre. Et finalement me voici avec un tout nouveau départ. J'ai vraiment voulu euh, recommencer quelque chose et pouvoir profiter à nouveau d'un jeu totalement fluide. Forcément, dès le début, comme il n'y a pas grand chose, bah, le jeu il est ultra fluide et c'est ultra plaisant pour construire. Donc là l'idée c'est d'éviter de mettre euh, des choses trop superflues. Et euh, voilà, avoir un, un nouveau parc bien détaillé, mais pas trop lourd. Et donc relativement fluide. Voilà, donc j'ai commencé euh, Taki Park. Alors pourquoi ce nom bah J'ai voulu faire une ambiance 100% tropicale. Ceux qui me connaissent bien maintenant, vous le savez, c'est une thématique bah, que j'aime beaucoup. Donc voilà, un, un parc de type exotique. Bien sûr, c'est 100% artificiel pour le RP. C'est-à-dire qu'on bah, est exprès aux abords d'une ville, si vous avez remarqué. Et donc on n'est pas dans un vrai parc tropical. En réalité, enfin, l'idée finalement du, du truc, c'est de se dire que euh, tout ce qu'on voit, c'est relativement que du décor. Voilà, donc des fausses plantations, des fausses pierres, des fausses cascades, etc. Donc voilà, euh, le lieu incontournable finalement pour les gens qui veulent se dépayser de la ville en étant juste à côté de celle-ci. Voilà. Et donc le nom Taki Park, euh, bah voilà pour ceux qui me suivaient à l'époque, euh, j'avais un parc Minecraft qui s'appelait euh, Tiki Land. Et bon, bah, j'avais pas envie de l'appeler pareil. <rire> donc j'ai remplacé euh, Tiki par euh, Taki. Taki Taki, Taki rumba, pour ceux qui ont la ref et euh, pour pas faire Taki Land appelé ça Taki Park, voilà tout simplement. Donc là euh, vous m'avez vu construire euh, deux attractions custom, deux attractions aquatiques euh, qui vont être euh, décorées euh, au fil de la vidéo là vous allez voir. Euh, j'ai placé aussi un, un carrousel et alors je vous rassure vous avez probablement vu que j'ai installé un coaster préfet, <rire> euh, c'est tout à fait normal. Hein. Euh, en fait c'est euh, mémotechnique, c'est juste pour me rappeler qu'à cet emplacement je veux faire un ou... Plusieurs coasters à sensation. Donc, évidemment, euh, j'enlèverai ce coaster déjà préfet. Pas de problème à ce niveau-là. Et un petit clin d'œil, je voulais faire avant que j'oublie un clin d'œil à Baneif. Voilà, si tu passes par là, gros big up. J'espère que, que tu apprécies ce que je fais et finalement ben, mon évolution voilà depuis ces, ces derniers mois. En fait, il faut savoir que Baneif c'est vraiment une source d'inspiration, on peut le dire. Il m'a bien permis en tout cas euh, d'essayer des choses que je n'osais pas faire finalement. Voilà c'est à dire qu'il y a des codes un petit peu dans Planet Coaster Tu te dis ah faut peut-être pas faire ci comme ça Et en fait si tu peux tout faire dans Planet Coaster Tant qu'à la fin ça ressemble à quelque chose tu peux tout faire Et ça c'est grâce à lui que je me permets de faire des petites dingueries Donc euh, merci à toi Et en parlant d'inspiration justement je suis très content parce que j'ai une grande inspiration pour ce parc Voilà dès le début vous avez vu hein, j'ai tracé des routes, j'ai délimité euh, des zones aquatiques Et je sais parfaitement ce que je veux et où je veux Voilà j'ai même eu des, des inspirations de réels parcs d'attractions, je suis très satisfait Donc c'est beaucoup plus cohérent dès le départ, vous allez très vite le remarquer. Donc voilà finalement le début euh, c'est juste, euh, juste parfait quoi Et je vous rappelle, avis aux intéressés du jeu, si vous voulez acheter Planet Coaster au prix le plus bas, ben ça se passe chez mon partenaire Eneba. Lien en description, dites-vous que j'ai acheté Planet Coaster et, et tous les DLC que j'ai justement sur Eneba. Vous le trouvez euh, aux alentours de, de 6€, les DLC ils sont entre 2 et 4€ en moyenne, donc c'est vraiment good. Euh, quand vous achetez le jeu, petit conseil, n'oubliez pas, euh, faites attention à bien prendre une clé Steam de votre pays. Donc pas vous tromper, euh, je prends toujours Steam Key Global. Donc euh, clé Steam Global en français, Global ça signifie « tous les pays ». Voilà, et en plus si vous prenez euh, Steam Key Europe, vous remarquerez que c'est un petit peu plus cher. Donc autant prendre le Global, ça change absolument rien, c'est juste une strat, voilà, que je vous partage. C'est moins cher, et puis comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper si vous êtes ailleurs qu'en Europe. Et, euh, et puis voilà, évidemment n'hésitez pas à acheter chez le vendeur le moins cher de la liste sur Eneba. Et puis si vous trouvez un code promo intéressant, faites-vous plaisir Voilà, pour ceux qui veulent me soutenir, le plus important, c'est de passer par mon lien affilié en description. Ça, ça m'aide énormément. Et en prime, si vous ne trouvez pas de code promo, euh, ben, vous pouvez toujours utiliser le code MCOLO qui propose 3% de réduction sur Eneba. Et nous voici maintenant en direct sur le jeu les amis, très content vraiment, j'ai hâte que vous me donniez des, des nouvelles, je vais tout vous, vous montrer un petit peu ce... Ce début évidemment c'est qu'un début, hein. <rire> c'est pas, euh, hein. voilà forcément c'est encore un petit peu vide Mais j'ai beaucoup avancé très rapidement Alors pour vous montrer dès le départ, hop je mets le jeu en pause Allez regardez cette fluidité quand même, est-ce que ça fait pas du bien Si ça fait du bien Alors j'ai commencé, euh, vous l'avez vu de toute façon dans l'accéléré, bon les, euh, les déchets hein, on va rien dire euh, J'ai commencé par l'entrée parce qu'il fallait dès le début Pas que je fasse la même erreur que j'ai fait sur mon premier parc Emco Park simplement me retrouver un petit peu embêté pour pas savoir comment faire l'entrée donc j'ai déjà anticipé donc avec euh, voilà ce forme cette forme de chemin voilà j'ai voulu faire un petit truc abstrait et donc là je mettrai des bâtiments on verra comment je ferai l'entrée mais pour l'entrée au moins les chemins je veux dire sont casés donc ça c'est cool là ce sera donc euh, ben la place du début quoi on va dire pas la place centrale ni la place principale mais ça va être la place du début euh, voilà là où on pourra euh, je sais pas entre, encore trop euh, qu'est ce qu'il y aura ce qui est sûr c'est que là il y aura probablement le parking euh, dans cette zone -là. Là, donc voilà euh, donc par attraction évidemment de type euh, cocotier de type euh, exotique mais euh, un petit peu aussi euh, pirate mais pas trop évidemment après euh, tropical et pirate euh, ça va bien ensemble donc c'est vraiment les, les deux euh, main thèmes même si c'est surtout euh, le tropical donc là la petite, fond... la petite cascade pardon que j'aime beaucoup euh, bon c'est facile à faire en fin de compte hein, mais vous avez compris que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire voilà j'aime bien faire ça donc euh, la cascade d'eau ça va vous rappeler au Park aussi forcément Puisque j'avais également fait cette attraction là Hop, l'armada Donc euh, voilà au niveau du, du circuit On commence là, ça fait le tour par là On va pas faire un on-ride hein. Là ça fait euh, des zigzags Ici attention, regardez Hop, flamme, explosion Dès que le bateau passe Avec une petite scène et des pirates Qui nous tirent dessus euh, Là les gens se promènent Et donc peuvent voir les bateaux passer Là je pense que j'aimerais bien dans l'optique Faire des jets d'eau euh, où les gens peuvent se tirer de l'eau dessus ça pourrait être assez amusant donc là ensuite ça monte le lift hein, comme disent les euh, Jones euh, <rire> on arrive ici dans la petite vapeur d'eau et puis la chute juste ici ça vous rappellera également Emco Park mais vous savez que j'aime beaucoup ça donc ça passe en dessous du pont hop, et ça se termine ici donc c'est pas trop long pas trop court non plus mais c'est pas trop chiant et les gens ils peuvent se mettre là on va dire que les canons permettent d'arroser je sais pas on va dire en tout cas c'est décoratif et on voit le bateau qui arrive. C'est magnifique. Voilà. Donc pareil là avec un petit euh, palmier Alexandre. Gros big up à tous ceux qui s'appellent Alexandre bien évidemment. Et, euh, et donc voilà. Donc je vous rappelle évidemment ce coaster. D'ailleurs je vais l'enlever tout de suite. Puisque maintenant je sais ce que je veux faire ici. Donc là vraiment il y aura un ou deux euh, coasters euh, à sensation. Donc vraiment euh, en marge du parc. Donc la file d'attente elle n'est pas décorée. Euh, là qu'est-ce qu'on a Ah oui donc là euh, tout ce qui va être stand de nourriture et de boisson euh, Donc je me suis inspiré également de la vraie vie donc avec une petite file par là tac. Euh, ça j'ai pris sur le workshop hein. tout ce genre de choses Ça aussi là tout ce qui est 3D évidemment c'est pas moi hein. je sais pas faire de la 3D malheureusement Donc c'est le workshop mais tout le reste c'est moi même Avec euh, derrière bâtiment des employés comme ça je me casse pas la tête Donc ils sont en fait camouflés juste derrière là hop bâtiment des employés euh, avec, euh, bah voilà, ici ça va être un peu la zone backstage, de hein. toute façon euh, c'est camouflé pour le moment, enfin ce sera camouflé dans tous les cas. Avec plein de petites statues, euh, pareil, je l'ai pris du workshop, même si je pouvais le faire de moi-même, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Donc euh, voilà, il fallait absolument que, que je mette ça. Donc un petit peu partout, il y a des totems. Euh, je me suis dit, ça peut être sympa parce que les totems, les gens aiment bien prendre des photos, ou en tout cas c'est attirant à l'œil. Donc j'ai mis des poubelles, donc des poubelles d'aventure, des poubelles à chaque fois à côté des totems, de sorte à ce que ça incite les gens à jeter dans leurs poubelles les, les déchets. Tout simplement donc pareil ici Petit totem euh, tiki n'est-ce pas euh, Et du coup des poubelles juste à côté Avec une très belle vue ici Est-ce qu'il y aura euh, Est-ce que je ferai C'est une bonne question est-ce que je ferai Comment ça s'appelle d'ailleurs je suis complètement débile Les bouées là hein. Le raft le comment ça s'appelle oh Je sais plus comment ça s'appelle Bref euh, je pense pas je... C'est pas un truc dont je suis fan sur Planet Coaster C'est pas très bien fait je trouve et euh, je suis pas connaisseur euh, beaucoup moins Donc euh, je pense pas qu'il y en aura Voilà, euh, ici je sais pas trop encore J'ai pris ça sur le workshop, j'ai trouvé ça sympa Les summer chair, tout ce qui fait euh, tropical Moi ça me fait kiffer, hein. tout ce qui fait plage et tout Donc peut-être qu'ici y aura une plage Artificielle bien sûr, tout est artificiel, n'oubliez pas Peut-être qu'il y aura une plage, je sais pas encore Là, le petit carrousel Voilà, tout le monde est content euh, Bon du coup il y a beaucoup moins de personnes qui y vont parce que les gens vont tous dans le bateau pirate Donc je suis bien content Petit carousel pour le moment, je sais pas trop encore comment, comment faire. Euh, vous remarquerez que tous les employés, sauf celle-ci, d'accord, sauf celle-ci, mais je ferai ça. Tous les employés sont en vert avec un jean bleu et une casquette verte. Voilà, pour faire un petit peu, euh, bah, pour aller dans le thème euh, du parc finalement. Donc d'ailleurs, je vais faire ça tout de suite la casquette verte, hop, voilà, et le pantalon bleu. Voilà, comme ça tout est bon. Ici, on a quoi On a les bûches tout simplement, et là, les gens se font éclabousser. Bam Donc j'ai exprès d'ailleurs les points de vue panoramiques pour que les gens s'avancent Je vous mettrai un screenshot à l'écran puisqu'il n'y a personne malheureusement qui vient Mais euh, ça rend super bien quand il y a des gens qui viennent là et qui se font éclabousser C'est super cool Donc là on peut passer au milieu des deux îlots finalement Il y a deux lifts hein, d'ailleurs sur ces bûches hein. Voilà on fera un on-ride Là on a le bateau pirate, ça y est tout le monde s'en fout <rire> Il n'y a plus personne dans le bateau pirate frérot c'est incroyable euh, En plus il y a des... Euh des séquences, donc euh, en fonction quand le bateau balance il y a de la fumée qui sort des crânes et du feu également, un petit Jack Sparrow ici pour les gens qui, peuvent, euh, qui veulent faire des photos tout simplement, c'est bien sympa des toilettes juste là, euh, que j'ai fait moi-même, je me suis inspiré de ce qui existait déjà, mais je, je l'ai fait moi-même donc euh, très simple, hein, avec euh, évidemment les coques d'épave donc voilà, petit bateau euh, petit bateau, oui bah oui, <rire> petite toilette tout simplement, et l'entrée des bûches juste ici, avec regardez, le stand photo Photo souvenir ça marche très très bien Je suis très content Évidemment, vous l'avez compris c'est un stand De nourriture et de boissons, Enfin de, de boissons tout court Comme vous l'aurez compris mais voilà j'ai customisé ça en mode Oh beau petit cul là <rire> J'ai customisé ça en mode photo souvenir Avec la, euh, la sortie des bûches Là ici pour le personnel Juste là hop Bonjour voilà Qui s'occupe évidemment des bûches hop On va passer par l'entrée juste ici Ah ça y est le bateau commence il était temps on passe par là. L'entrée, donc euh, la file d'attente qui passe au-dessus des bûches. Comme dans beaucoup de, de parcs, n'est-ce pas Voilà. La file est vraiment pleine. Ça fait plaisir. Petit animatronics par ici. Voilà, tout simplement. Ah, euh, bah bon, j'ai dit qu'on ferait un on-ride, mais je suis pas persuadé qu'on fasse un on-ride en vrai. Parce que pour le moment, c'est pas fini. De toute façon, donc ça sert à rien au niveau décoration. Donc voilà, les bûches passent par là. Ici, un petit coin, voilà, pour ceux qui veulent se détendre. Voilà elles peuvent s'asseoir et voir les gens passer Donc ça c'est mon petit, mon petit côté sympa Attendez est-ce qu'on va voir les flammes là Attendez je vais en accélérer Ah voilà les flammes et la fumée C'est incroyable Voilà c'est sympa hein Ouais j'aime bien Bon les bûches Donc voilà ça fait euh, des petites euh, zigzags Premier lift Oh bah, il est tout seul le pauvre La pauvre Bah elle va bien s'éclater Vaut mieux être seule que mal accompagnée moi je vous dis et je sais que parmi vous, s'il y a des coaster fans Je sais que nombreux sont ceux qui font les parcs tout seuls Pour s'éclater et pour analyser tout seuls. Vous avez bien raison Let's go La descente Avec bien sûr La caméra photo juste ici Bah oui, les photos, euh, photos souvenirs ça sort pas de nulle part quand même hein. <rire> Bah oui quand même Bon, deuxième montée juste ici Hop Et puis euh, la euh, dernière descente Juste là, un petit peu moins haut mais plus rapide Voilà Et là juste à côté euh, du bateau pirate Elle a l'air contente Elle a bien raison Parce que je me suis gavé <rire> Voilà et puis là j'ai copié-collé hein. Je me suis pas euh, cassé la tête hein. J'ai copié-collé pour, euh, pour le stand de bouffe Alors les gens vous avez vu Ils, ils rentrent par là et pas par là Mais on s'en fiche Il a pas de sens spécial C'est juste que s'il y a du monde euh, Les gens normalement sont assez intelligents Pour faire la queue dans le bon sens C'est comme ça que ça marche hein, dans la vraie vie hein, Pour ceux qui voudraient dire euh, Mais non c'est pas réaliste Voilà dans la vraie vie Normalement euh, voilà, les gens sont plutôt courtois normalement bref donc voilà euh, un peu de bon sens et puis là voilà le, le parc qui fait le tour par là euh, j'ai fait donc des premières routes un petit peu comme vous pouvez le constater euh, enfin des routes j'appelle ça des routes j'ai fait ces chemins là sans trop savoir enfin euh, parce que j'avais ces idées précises d'attractions à placer là euh, on verra par la suite euh, vous avez vu les limites euh, sont très courtes j'ai pas envie de faire un parc trop grand j'ai envie de respecter les limites euh, bah pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que le jeu bug hein, J'ai envie que ce soit très fluide Donc il euh, y aura pas non plus un milliard d'attractions Et un milliard de déco Mais ce sera euh, complet au mieux Mais sans trop en faire avec des trucs superflus Vous voyez ce que je veux dire Le but c'est que ça reste relativement fluide Donc là il y aura un ou deux grands coasters Là il y aura probablement une plage Des petits flat rides également Là il y aura forcément un flat ride Ou alors un petit coaster euh, qui peut passer au dessus des chemins Et puis là je sais pas qu'est-ce qu'il y aura Il y aura peut-être un grand coaster aussi je sais pas je... Mais franchement là ça, ça régale J'ai vraiment bien... Je suis bien parti J'ai très très hâte J'ai très très hâte, oui bah oui j'ai très très hâte Et puis j'ai très hâte aussi de voir vos commentaires, vos retours Si vous avez des conseils également, moi je les prends toujours évidemment Et puis, euh, puis voilà ça fait plaisir Moi je suis bien content, euh, j'ai hâte de vous lire Surtout ça, voilà vos encouragements me, me font du bien Et puis... Euh... Ah oui et puis là il y aura probablement Un petit restaurant aussi du coup, hein, bien évidemment Enfin un restaurant, non mais les gens qui achètent là Ici il y aura plein de bancs, des tables, des chaises Tout ça tu vois, voilà <rire> je me disais bien que j'avais oublié de dire quelque chose <rire> Bref donc euh, donc voilà Et ça j'aime beaucoup hein. Si j'y pense je mettrai en description euh, le lien des workshops de Des gens qui ont fait ça euh, Même si en soi on trouve ça très rapidement et très facilement hein. Tiki, vous euh, Dans le workshop vous tapez tiki et euh, vous trouvez tout ce qu'il faut hein, Clairement donc, euh, donc voilà J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo, ciao tout le monde Sky blue You make me feel just like a cloud